Je suis Maddie, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup pour tous vos commentaires. Hein. Merci aussi pour euh, votre gentillesse, votre bienveillance, etc. Euh, bon, les la, les rares trolls, à chaque fois ils sont dégagés. Hein. Je pas de temps à perdre avec ces gens-là, donc euh, voilà. Mais en tout cas pour toutes les autres, et vous êtes vraiment la grosse majorité, merci beaucoup. Bon, allez, on va faire le point rapide sur le fameux conflit Russie-Ukraine. Alors que j'avais en fait évoqué dans la vidéo 78. Hein, oui, il y avait des explosions. Oui, il y avait un conflit euh, qui était en vue. Oui, effectivement, il y a eu l'invasion de la Russie en Ukraine. Il faut Laisser Vlad voilà nettoyer ce qu'il a à faire. Hein. C'est son problème. Et je trouve que franchement, l'Europe, l'OTAN, tout ça, n'a pas à s'y immiscer Parce que ce serait la cata. Euh, tous ceux qui sont frottés à la Russie euh, sont toujours cassés les dents, hein, voilà. Euh, et donc ce serait une grossière erreur. Et puis on n'a rien à faire dans ces histoires. Hein, bon, enfin, bref. Il y a beaucoup de désinformation et beaucoup de propagande, beaucoup d'intox. bon si vous voulez en savoir plus, allez regarder un petit peu du côté des médias alternatifs et vous comprendrez que tout ça, c'est encore une histoire de concrète de territoire, mais pas par la Russie, plutôt par du côté de, du bidet, voilà. C'est plutôt par là. Et donc il faut surtout, surtout pas que ça dégénère. Donc on va regarder. Alors est-ce qu'on a un risque d'avoir justement ce fameux conflit qui arrive en Europe On va faire le point. Attendez, la coupe elle n'était pas comme je voulais. Voilà. Bon, bonheur et vol-perte. Bon, alors, attention, évidemment, hein, que ça ne nous tombe pas dessus euh, du fait de manipulation. On va quand même regarder. Alors, est-ce qu'on a un risque que le conflit arrive en Europe Moi, j'avais vu quand même dans ma vidéo 78 que la France hésiterait longuement à s'engager. Elle ne peut pas, de toute façon. Hein, mais que, normalement, ça ne devrait pas. Hein. Donc, beauté. Alors, le feu, bon bah ça, c'est justement hein, ça, les, les, les histoires euh, Russie-Ukraine. Alors, il y a quand même un homme ici, mais il est plutôt positif. On va aller regarder. Alors, ça se trouve, c'est Vlad. Hein. Alors, famille, ça, c'est les alliances, trafic, changement. Bon, non, je ne pense pas. Hein. Non, je ne pense pas. Je pense que... Euh, oui, bon, il y a effectivement une invasion. Oui, il y a des, des explosions, c'est vrai. Mais ça touche les bases militaires, hein, d'après ce que j'ai lu. Donc non, ça va se résoudre tout ça normalement. Hein. Ça devrait se résoudre, j'ai pas de mauvaise cartes. Ouais, on va en avoir des nouvelles, bon ça c'est sûr. Alors, il y a autre chose qui arrive. Bon, vous voyez le jeu il repart vers autre chose tout de suite, il nous repart euh, vers les histoires de passe, hein. la maladie qui est là. Et... Comme si, en fait, il me disait que le problème, il est pas du tout euh, du côté du conflit. C'est vraiment ce que j'avais dit de l'enfumage. Il est plutôt de ce côté-là, avec le passe qui risque d'une nous enchaîner. Vous l'avez ici, hein. enchaîner par rapport à alors, la maladie. Mais bon, on se comprend, hein, c'est le sanitaire. Hein. Donc, c'est plutôt par là. Hein. C'est euh, ça qui ressort. Donc, si ça ressort, c'est que c'est important. Et donc, ça veut dire que le conflit, euh, ben, on va le laisser. On va le laisser euh, là de gérer son problème. Mais nous, moi, je ne vois pas. On va, on va demander quand même. Est-ce que euh, pour nous, donc... Euh, attendez, je, je il faut, faut que je formule bien la question. Est-ce que la France est protégée, en gros hein, C'est ça. Hein. Bon. Voilà. Bon, alors, il y a l'eau. Voilà. Bon, bah, écoutez, eau, appui. Euh, non, non, non, on est protégé quand même, on est protégé, et en fait, pour moi, ça c'est Vlad, vous voyez, par rapport à la France, il s'en fiche complètement, quoi, c'est pas son problème, quoi, il veut pas la guerre, lui, voilà, bon, bah, puis tout ça, ça finira par partir, de toute façon, il y a les troupes, à mon avis, qui quitteront, euh, qui finiront par quitter l'Ukraine, euh, bon, une fois qu'il aura fait ce qu'il aura à faire, quoi, c'est tout, hein. une fois qu'il aura solutionné le problème, ce sera, il y aura une, un aboutissement à cette histoire-là. Bon, nous, par contre, c'est autre chose, par là, hein, on va aller jeter un coup d'œil, voilà, vous voyez tout de suite quand le jeu il sort, là, là, on a un problème, la chauve-souris, hein, vous savez de quoi il s'agit, qui est là, et donc ils vont nous le remettre sur le tapis, bon. Je vous ai fait une vidéo à ce sujet, alors c'était il y a déjà deux jours, ben, je n'ai pas posté tout de suite du coup, ça m'arrive, hein. je n'ai pas toujours le temps, mais je vais vous poster la vidéo aujourd'hui, comme ça vous irez jeter un oeil. C'est plutôt là qu'est qu le danger. Bon, alors on va vous faire un point rapidement sur notre cher Caligula, parce que euh, c'est bien de regarder un peu, lui, un peu au, au, au jour, euh, jour après jour, j'allais dire, euh, oui, en fait, régulièrement, parce que <rire> les choses changent tellement vite, que, que voilà, quoi. Bon, allez, on va regarder ce qu'il en est. Alors, attendez, on va regarder avec le... Bon, on va, le... on va continuer avec le Bélin qui a l'air de bien sortir. Alors, en tout cas, qu'est-ce qu'il essaie de nous manipuler hein Il voulait déclencher vraiment un conflit, lui. Il est fou parce que là, ce serait carrément le nucléaire. Hein. Si jamais il y a un conflit qui arrive, on, on le sait. Hein. Euh, vu la puissance nucléaire de la Russie, euh, euh, bah, oui, donc là, ce serait la cata. Mais je, je vous rassure, je ne vois pas de... Comment dire Je ne vois pas de pompe atomique, hein. Il y a des aspects en astrologie pour ça que j'ai recherché, évidemment, que j'ai trouvé, mais il n'y en a pas. Je vois bien des explosions, oui, ça c'est vrai, mais ce n'est pas, euh, pas la bombe atomique, vous voyez Donc c'est plutôt vraiment ce qui se passe euh, en Ukraine par là, hein, qui est du, vraiment du côté de la de, de la Russie. Bon, ceci dit, on peut avoir des problèmes en France, mais à mon avis, ce ne sera pas en relation avec le conflit, je ne crois pas. Ce sera autre chose. Bon. alors on va regarder sur euh, sur lui, là, qu'est-ce qu'il va nous faire Je vais prendre un peu le jeu d'eau rapidement après. Euh, il coupe toujours à ce niveau-là. Ouais alors irritable. Bon, bah lui, il veut continuer à nous enfermer. Hein, regardez, il veut continuer à faire ce qu'il a fait par le passé. Euh, éventuellement même euh, grâce à des, des écrits, il veut continuer à nous, voilà, à nous enfermer. Le cloître, c'est la prison. Alors, il y a là certains qui vont dire, bah oui, mais ça se trouve, c'est lui qui va en prison, qui va aller en prison. Oui, bah j'espère. Mais là, je voyais plutôt par rapport à ce qu'il avait en tête. Hein, bon, il veut continuer à nous mettre sous clé. Bon, alors, qu'est-ce qui va lui arriver à lui Alors, les campagnes de santé, la méchanceté, voilà, ça ressort. Hein. Alors, l'eau, la beauté, on va regarder un petit peu ce que c'est que ça. Enfin, disons que la, avec la méchanceté, ça ne va pas ensemble. Hein. C'est plutôt la, le mensonge pour moi, les, les deux, là, ensemble, parce que ça, c'est plutôt la carte de la beauté. Et là, c'est avec la méchanceté, euh, bon, beauté, méchanceté, sincérité, méchanceté, c'est plutôt les, de l'intox pour moi. Ouais, ça veut dire aussi qu'il nous fait de l'intox par rapport à l'étranger, ça. Ouais, bon. Mais ça, on le savait déjà. Alors, qu'est-ce qui va lui arriver à lui On va regarder ici, on a trois cartes. Et puis il y a les histoires de, de santé là qui ressortent. Alors voilà, la maladie, la sagesse. Alors, le sagesse et le bonheur, c'est que dans un premier temps, oui, on va bien être. Euh, alors, libéré, entre guillemets. Hein, par rapport à ce passe, on est d'accord c'est vraiment, euh, en fait on dessert euh, la chaîne le collier si vous voulez, pour repartir de plus belle avec des lois. Ouais, pour encore améliorer les choses. Mais je sais pas, j'ai l'impression que le jeu il part sur autre chose. C'est comme si lui il était déjà plus là, quoi. C'est très curieux. Où est-ce qu'il est, qu là euh, J'ai l'impression que là, on va vers autre chose. On va avoir un changement mais qui peut passer par des textes de loi. On a vraiment une carte de protection. c'est Où est-ce qu'il est passé, lui On va regarder. Ouais, ben, il va avoir des procès, où il va avoir des ennuis de justice. Voilà, et ça va provoquer le changement. Bon, vous voyez. Donc, le, en fait, le jeu il est en train de me dire, il faut passer à autre chose. Lui, il est fini, de toute façon. Mais ça, c'est quelque chose que je ressens. Et je crois qu'il y a beaucoup de personnes aussi, intuitives, qui ressentent qu'il est fini, quoi. Il est au, au bout du chemin. Euh, que là, il va avoir l'addition. Hein. Ici, euh, d'ailleurs, euh, beaucoup, euh, alors beaucoup ont écrit ou enfin bref, se sont aperçus aussi hein, que les histoires de ne pas se porter candidat, etc., etc., ce serait pour garder son immunité. C'est tout à fait possible, hein, franchement, oui. Parce que là, il y a quand même des procès hein, qui vont lui arriver dessus et, et du coup, il va dégager. Hein. Bon, au moins, on, a, on va en être débarrassé. Hein. Bon. Alors, pour l'instant, il est un peu trop tôt pour savoir, euh, au niveau des élections, hein, vous savez, hein, c'est très très flou, c'est très instable. Il y aura certainement des des euh, des retards. Bon, pour moi, les choses vont pas se passer comme prévu. J'ai quand même peur qu'il qu y ait quelqu'un qui soit élu, mais mal élu, et que du coup, après, il y ait des problèmes à ce niveau-là. Bon, on verra bien. Bon, voilà, donc, mini tirage, je fais pas trop long aujourd'hui, hein. Et puis, bah, je vais vous poster mon, mon autre tirage sur le pass. J'essaierai de vous faire une open mind sur le, ca, le, le, le, le capitaine Alexandre Juvin à Brunet. Vous me l'avez demandé, euh, demandé plusieurs fois. Euh, bah, je vais le faire. A priori, je le sens pas mal, moi, cet homme-là. Mais c'est vraiment une intuition, quoi. Après, euh, je peux me tromper, hein. Mais a priori, c'est bizarre, j'ai l'impression que la France a toujours eu plus de chance finalement avec, euh, avec les, les personnes militaires que les hommes politiques. Hein. Bah oui, donc euh, il nous faudrait peut-être peut quelqu'un justement comme ça pour la France. Enfin bon, on verra bien. Bon, allez, je vous souhaite à bientôt et puis euh, bah, ne vous tracassez pas hein, pour les histoires de Russie et tout. La seule chose qui est embêtante par contre, c'est que ça va certainement se répercuter au niveau de, du prix de l'essence, du gaz et que sais-je, hein. ça c'est sûr. Ça c'est embêtant, mais enfin bon, on va faire avec. Voilà, bah écoutez, merci d'avoir regardé et à bientôt. Au revoir.